Tout le monde est bienvenu pour ce 10ème best-of. Donc, c'est un best-of de 10 minutes où je fais que de rire. Et actuellement, je suis en vacances, du coup, c'est normal s'il n'y a pas trop de vidéos. Je vais reprendre en septembre. Et bon visionnage, -vis, les mecs. Lucas, il t'a défendu quand euh... enfin il a défendu, euh, tu sais, quand ça parlait de ta soeur. Euh, si, vas-y, si, le mec, les mecs le mec disent ça, est-ce qu'ils l'ont déjà vu Non, ils l'ont déjà vu. J'ai dit à Adam, vas-y, voilà. ouais, jure, Wallah. Ouais, j'ai jure Il a les vidéos, hein, il ta gueule sur un français. parle français. Elle parle français. Elle j'ai vous Le granini. Ah, bien fait. J'ai quelque chose à te raconter de très intéressant. C'est toi à toi que j'ai. <rire> Mais qu'est-ce <rire> que je veux me raconter <rire> Tu viens pas te voir en live J'ai failli me mon la J'ai vu Le granini <rire> Le granini oh, Elena, <rire> <fait> elle <rire> <coeur regarde rire> <t 'as fait rire> est chaude Est-ce que je peux te raconter mon anecdote Lâche-moi toi ouais. avec. <rire> <rire> Il veut absolument raconter. Ça fa. Non, moi, Ça... je peux pas me respirer, oui. Non, non, mais j'ai un truc à. Eh, hey, j'arrive même plus à parler. Un... Et euh... Mais tout à l'heure, elle a dit son père il est mort en ouais. 2020. Et jeudi. Son père il est mort Jeudi, elle a fait une Et crise ben d'angoisse. moi, j'ai le <rire> droit de dans mais, ah, mais, de... mais tu fais quoi pour m'enlever mes trop Pourquoi c'est juste pour trop? Je... Son père <rire> il est mort est le, 12... Est le 12 janvier 2020. Tu... Rafax, quand je ouais, bats la tête, sais, tu me mais... fais trop rire. <rire>, rire. Quand tu rigoles, quand tu rigoles, mais non, non, quand tu rigoles, mais tu fais mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais mais mec, mec, mec, mec, mec, mec, mec mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, Attends, son daron, son dé il est mort. Il... Bah oui il est, il est bordé, mort au début de mais c'est vrai. Elle a fait elle a Je du pink, ou quoi oh, ben là, là, là, ça, je... Bah, merde, faut que je me chie. <rire> Chaud, j'ai paniqué, j'ai fait beurre. <rire> je euh, <rire> ben On dirait, ça, ça vous a bien, c'est comme ça. Ouais. Son daron, il est mort il y a deux ans. <rire> Non, mais au en fait, le truc c'est que quand je dis ça, on dirait que je rigole de la mort de quelqu'un, sauf que c'est même pas ça qui me fait rire. C'est. Vas-y, vas-y, moi je parle pas, c'est bon. Tant ah, pire, tant pire, arrête. Il a quoi ton micro Non, je l'ai changé parce que lui il est meilleur. Parce que j'entends des deux côtés. Ils ont dit le niveau Michoudaric. Ah mais... Miche, croûte Fais gaffe, oh, je t'arrête pas d'oreilles ou quoi Ah je suis oh, de avec des J'ai dit, genre veux mon casque Mais dit, Mais non. Mais moi allez, allez moi je vous j'ai les les oreilles pouls. mais... Allez, mais bon, là, peux plus ah, la vérité c'est une dinguerie il ah, y avait rien il ah, y a tout qui m'a fait rire là notre qui dit ni à Michou il... Il... il entend pas le mec mais juste avant il a fait un nouveau casse nouveau casse. Eh les gars, la prof elle t'a rendu ton burger ou pas Ben non. La, votre prof elle vous achetez des hamburgers Putain plus en fait, mais ici là Oh la vie la chance pense ouais. On donne des mots, des deux heures de code vous vont donner des hamburgers. Non. Bah ouais C'est un art plastique hein, piscine. <rire> oui bah ben, la prof de. la prof d'art plastique elle est grave gentille, elle vous donne des hamburgers ma gueule Et tu vois, tu tu vois Tu sais son problème à lui un ah, croquis Un burger Merci. Je Il est trop Michou. la. Rage. Merci, est trop ça. Non, non, non, non, non, non, non, au niveau à Michou faudrait que je deux fois... <rire> <rire> ouais, j'ai pas, pas la... fait exprès en plus. Je vous rappelle par rapport à votre annonce le Bon Coin. Par rapport quoi, au réducteur VC, j'ai parlé cru... Euh, qui a chié <rire> dessus <rire> Attends oui, je... <rire> Il a fait qui a chier dessus <rire> Il a pris quelques. Il a pris quelques quelques splats de derme ou. Non non non Non non non non chaque coup de derm vous avez passé la. Non c'était nettoyé, c'est parce que c'est vrai que bon ça aurait pas été agréable si, si je venais chercher qu'il y avait 2-3 traces de fientes. ça aurait pas été top. <rire> ah ah bon, non, avant de la ok bah très bien monsieur merci pour vos réponses Oui oui oui oui Au oui. bonne fin de journée Des traces de storm Des splashes du oui Abdé, tu es contre move ou pas vite fait C'est un truc important Ah mais putain mais putain C'est bon c'est un truc important c'est la meuf skinny girl, Jal. Ouais, je la vois. <rire> ma femme. Moi. Je... Je... Je Il a passe. plus skinny girl. Non, on, voilà, on dirait des cure-dents. On dirait les jambes de abjectes. Des cure-dents. <rire> ah, <dans. rire> <rire> les bâtards. des cure-dents. Wesh, ouais, elle a une voix grave. Elle fait j'ai de... Il a plus skinny On dirait qu'il là, a des Il a plus skinny girl. Tu vois, lui. Il cherche la merde. Sauf que moi, je suis scatophile. Non, Attends, <rire> mais les casseroles, les casseroles! Ça commence déjà! Eh, ah, j'adore que oh, j'aime rendre un 4-0! Attends! Ça va pas commencé! Wesh, il va t'accomplir! Ça a pas commencé! Attends, je rigole déjà! les suis de flûte, j'espère que <rire> vous aimez jouer du pipo moi je vais jouer de l'accordéon.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 tu vas te marier toi? Ouais. Ah ah non, c'est trop, c'est trop. C'est dans l'excès là. Non, mais j'arrive pas. Et je prends de l'eau deux secondes, j'arrive. Je bois de l'eau pendant un petit peu. Pendant un petit peu? Attends, <rire> vous me remettez un hein, parce que. Ça commence mal. Je sur ça... Moi, ça commence mal. Juste ça, j'ai rigolé. Attends, je vais la dans la bouteille. Non, c'est mieux, je bois pas en fait. Tu veux quoi Moi je suis un ninja. Dans la cité, on va appeler le bâton parce que. C'est un bâton. Al bâton, Al bâton Vas-y. Là, t'as bandé avec mon toulard. <rire> t'as un gars Attaque fulgurante ah. Attaque fulgurante <rire> <rire> T'es une. <rire> Attaque <Attends. rire> fulgurante Regarde, regarde, regarde Regarde, mon fils fait le top, tu l'as... Putain, mais... Les Swans sous le dort Tu l'as plus Putain, mais... Je pas présenté Polytechnique, hein. Je... Ah non, ça, ça, ça, ça se voit tout de suite. <rire> ça se voit... Oui... <rire>